Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Florentine et je suis en charge de l'International Student Desk, ISD, notre bureau destiné à l'accueil et l'accompagnement des étudiants internationaux. Cette courte capsule vidéo pour vous dire que le service des relations internationales est heureux de vous accueillir à l'Université catholique de Lyon dans le cadre de votre mobilité ou échange. L'ISD est à votre disposition pour vous aider et vous accompagner dans vos démarches administratives un renouvellement de visa, une demande d'allocation logement, une inscription à la sécurité sociale ou encore une ouverture de compte bancaire, mais également sur d'autres thématiques de la vie quotidienne telles que les transports, la culture, le tourisme ou encore le sport. Concernant nos horaires d'ouverture, notre bureau vous accueille avec plaisir les mardis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le mercredi de 9h à 12h30, au rez-de-chaussée du bâtiment C sur le campus Saint-Paul. Nous restons disponibles en dehors de ces horaires pour répondre à vos questions à l'adresse courriel indiquée ici. Par ailleurs, si vous souhaitez être informé des événements que nous organisons, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook International Students of Ucli. Vous aurez l'occasion de découvrir la ville et ses alentours, ainsi que les traductions culinaires françaises avec la fameuse raclette ou encore la galette des rois. Si vous souhaitez rencontrer, échanger et découvrir la culture française avec un étudiant français, inscrivez-vous à notre programme de parrainage, le Buddy Programme. Pour cela, il vous suffit d'envoyer un e-mail à l'adresse indiquée ici. Si vous le souhaitez, vous aurez également la possibilité de suivre des cours de conversation française avec des mises en situation réelles. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'Institut de Langue et de Culture Française à l'adresse indiquée ici. N'hésitez pas non plus à nous solliciter afin que nous puissions vous conseiller et rendre ainsi votre expérience en France la plus plaisante possible. Nous vous accueillerons également autour d'un café et des croissants tous les matins lors de notre Welcome Week du 12 au 16 septembre. D'autres événements vous seront également proposés lors de cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne installation à Lyon, ainsi qu'un excellent séjour parmi nous. À très bientôt